Donc, il faut trouver les comprimés qui sont sur le bureau. Alors, on va trouver ça. Écoutez, par la magie du, du bug, euh, on peut avancer. Alors, on va, faire, on va avancer normalement. Parce que. Bon. On va déjà regarder le bon affichage. On va parler à tout le monde. Ensuite, on pourra avancer. Bonjour. J'ai entendu quelque chose. Alors, tu Je sais Mmh. Bah oui, j'allais dire ça. Euh, on va pas maintenant. Euh, Alors, je vais draguer. Ouais, elle nous a sauvé la vie. <rire> Euh, tu te débrouilles bien bah, tu te débrouilles bien oh. tristesse euh, ce type t'a sauvé bah, ce type t'a sauvé ouais hein, alors... Du coup, elle est amoureuse de Doug. Ok. Comment euh, tu es arrivé là <rire> J'en ai expressions, c'est trop bizarre. Comment euh, tu es arrivé là On a pris la route pour festival cherry boom, très bien Salut, on l'a ouais. Tu es sur quoi Ok, alors je jamais. Je, je mets... Voilà Ok, bon, donc, faut que je trouve des piles et... Euh, bon, dans un magasin, alors, je pense bien que j'ai trouvé. D'ailleurs, journal... Ok, ici y a quoi Personne n'a eu le temps de donner quelque chose avant que ça commence. Ok, moi Jules, salut Clémentine. Euh, des nouvelles de Glen. Je peux te rapporter quelque chose Tu je vois, c'est bien ça. Ok, donc il faut de la bouffe. Euh, des nouvelles de Glen. Euh... On reprend à ce que tu as dit. C'est très bizarre, comment tu le parles. Des nouvelles de Glen, oui, Glen. Ah oui, blé, blé, blé. Ok, alors W D. Je commence à contre à ah, savoir un peu D euh, A Barre énergique. Et bah voilà. Et bah voilà. Euh, z, -z, z Ok, bonjour. Non, non, non, non. Sortir. Oui. On sait. Voilà, alors c'est. De tech. C'est normal, moi c'est dans mes distribu... C'est dans mes euh, priorités. En tant que. Euh, bah, Merde, W. Bonjour le distributeur. Ne pas l'endommager Mais moi je l'aurais pillé direct! Et y a rien, je vais pas parler. Bah va me gueuler dessus, j'vais voir. What's lay? Oui. What what what what uh, Qu'est-ce qu'il a? Ça on le sait déjà. C'est pas vraiment où qui je dire. Euh, je peux lui dire en lui lançant le caractère. Tu lui dis ici, si, je travaille de... Je euh, un pilote. D'accord. Ok. Ok. Euh, y a il y avait-il quelqu'un avant que vous arriviez à ramasser Non. C'était des corps du bureau. Oui. En fait bouffer, euh, bah, tu en penses quoi? Tout cela, ouais, sympa. Euh, je vais pas lui dire, je pas lui dire. Je, pas lui dire, je vais pas lui dire. Il a sa caractère parce que va le défendre. Et voilà, on, on va direct au bureau. Ensuite, c'est ouvrir une porte. QTE. Mais... Ah non, j'ai cru que... C'est échec critique. Oh merde. Et là, il y a un zombie qui apparaît. Pourquoi Clémentine me suit Parce qu'il y aura un passage. Je ne peux pas... Bah, ben, moi non plus. C'est pas, ça... pas très beau tout ce qui se passe ici. Bonjour. D'accord. Alors, bon, c'est pas... Euh... Trousse de premier soin. On en aura besoin. Est-ce que la caméra peut se tourner Alors, W. Ah, d'accord. Faux. Allez à la trousse de premier soin. Merde. Trousse de premier soin. Lettré mes parents mais peut-être que je que je à Eh ben en fait... Heureusement il n'y a rien dont j'ai besoin ici. Bah si tu as besoin de plusieurs trucs. J'aimerais bien... Euh w. Hmm. Alors Attends on va lui parler à Clémentine. Euh, tout le monde avait l'air euh, bien tu as des nouvelles de Glenn. Mais, mais je lui dire à chaque fois que tu as des nouvelles de Glenn. Il well, Ok, si ça reste, à mon avis, c'est que euh, je peux faire quelque chose dans la pièce et que, voilà, il faut que je trouve aussi où est-ce que sont les médocs. Alors, je sais, je prends beaucoup de temps dans les pièces, hein, mais bon, c'est parce que vraiment que je cherche un peu partout où sont chaque chose. Ah oui, il n'y a rien ici. Ça me saoule parce que je ne peux pas tourner la caméra et ça, c'est vraiment handicap. Bon, écoute, on va sortir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien là-dedans. Euh, Je sais pas où c'est. Au pire, il va souffrir. Hein, tant pis pour lui. On y retournera si besoin. On a retrouvé les piles. Oh, cheaté, On peut avoir plein. Je en l'ai encore. On peut encore lui en donner. S'il faut, ok. Alors là, il y a des petits gens... À faire du bruit moi j'en vais avec Kenny et euh... Le... Bon, en vais avec Kenny hein Mais faut retrouver des piles. Bon, bah avant ça, on va donner. Donc, à lui, je donne les barres, ici. Ah, putain, en fait, c'est Dora, putain. Tu trouves des barrages énergétiques partout. Ah, Vas-y, moi, je l'ai fait. Hein, T'inquiète pas. Hein. Alors, juste Non, bon, vieille logique du jeu vidéo. Forcément, euh, il y a euh, des objets qui se débloquent. Ou des trucs. Euh... Non, on va lui donner une barre énergique. Ça un caractère, non. Alors, je veux lui dire après avoir donné la barre. Ça peut être pas mal simple. Deux. Je pensais qu'il allait donner gars... aux merde Mais putain. Mon euh. clé ne va pas bien. Ici, toi, deux. Ok. Alors... Euh. Comment va de deck? <coughs> euh, ah, oh, Clémentine. Euh, bah. Je, je peux leur dire, c'est bon, n'écoutez pas. Euh, c'est quoi le plan À part... Euh, tenir dire bon, je peux faire Ok. Euh, bah, ils sont partis... Euh, cet endroit leur appartenait. Oh, Très bien. que tu veux. J'ai une petite bite. Euh, c'est arrivé vite. Euh, nous avons laissé mourir. ce C'est arrivé vite, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à le voir dans ma tête. Non. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Parfois, ça se fait notre choix. Oui, je suis d'accord. Je crois que quand on y repense, pour l'instant, les choses... Bah, écoute, euh, le consoler, oui. Et le gamin, il tient, putain. Hein, il a eu un zombie et tout sur lui. Euh... <rire> je sais pas vous, mais moi, à sa place, je pense que je serais traumatisé. <rire> enfin, à son âge, hein, bien sûr. Hein. Euh... Super, sympa ici. Photographie. Donc là. Je ne me souviens pas très bien. Moi Non plus. C'est pour ça que c'est flou. <rire> bon. D'accord, regarde. Ok. Des photocopies. Des piles à ah, les fameuses piles, donc on pourra les donner à Carl Johnson carte de vœux. Alors on verra ça après photographie. Donc c'est lui dessus, je pense. Enfin, lui et sa famille, du coup, Hop. carte de vœux. Alors, je pense que tu n'as as pas besoin actuellement, mais ça peut être intéressant Il ne me fait pas désolé d'apprendre à la très charmant. <rire> Voilà. Il en manque une. Donc, On il faut encore qu'on cherche. Déjà. Ah. Qu'est-ce euh, que c'est que ça J'ai mes cartes de vœux. Ouais. Euh, ah, merde. J'ai rater quelque part. Hop, SD. Je fais le tour derrière, on va voir s'il y a pas un truc quelque part. C'est clémentine. Ah oui, c'est vrai que je ne pas, regarder par là. C'est peut-être con, hein, mais bon. Pile Ah voilà. Donc il y a une radio. Ça peut être intéressant, franchement. C'est vachement intéressant. C'est très intelligent de prendre une... C'est vrai que s'il si y a un jour une catastrophe, etc., c'est... Euh, carrément... Euh, une radio qu'il faut chercher. Hein. Et maintenant, on va regarder la hein, radio. Putain, elle a, elle a besoin de... Power Bah déjà il y a pas de oh, radio, antenne radio l'antenne. Mais s'il te plaît, ne me dis pas que c'est ça. Ne hein. me dis pas que c'est ça. <rire> <rire> <rire> Elle sait pas. <rire> Elle sait pas mettre des piles. <rire> Putain, je te lâche je dois. T'inquiète pas. Donc là, les Rex radio. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Donc. Comment ça se passe euh... On veut dire oui, allez. Je fais pas trop de bruit, ça va aller, Tu peux râler. La question c'est par où on peut sortir Bah, bah, rentre alors. Mmh. Et là, t'as un zombie qui arrive. Hein. d'accord la radio un peu concon hein verrouillé Mais oui, je suis un peu coyon là, sauf ce que j'avoue. Où... D'ailleurs, quelqu'un là. Non, peut en fait, être non, d'accord. Euh... Bah non, attends, on va d'abord regarder ce qui se passe et ensuite on va te parler, Doug. Ah oh, merde Ah ouais, quand même. Non, non, c'est juste triste. Ouais. Tu peux partager ta peine, mais pas trop. Hein. Mais regarde, ça va faire une travail peut-être pour... clair oui pas maintenant on va te parler numéro un mmh. mmh. bah, écoute j'en sais rien quand tu t'es retrouvé là Et, euh, ok Euh, ben, J'ai grandi ici, euh, On devrait fouiller le gars là-bas, tu penses quoi? Tu penses qu'on est en sécurité? Tourne, chercher des bédocs puis après euh, faut que je regarde Et puis on verra bien euh, parce que je sais pas j'en suis à combien de temps photographie ça je l'ai vu tout à l'heure ah oui, non. je lui ai tout à l'heure que ça C'est clair. Ah j'avais pas compris c'est un menu d'accord. C'est un menu pour euh, les glaces donc c'est pour ça qu'il s'est tout fondu maintenant. Parce que ça sert à rien d'aller chercher les glaces. Hein. Je reçois un message mais je ne regarderai pas. Euh, on displays. Ouais ben ce que euh... Attends, pourquoi en fait ici, dans ce cas-là, les tri... 2, mais pourquoi je peux pas trouver les médocs qu'il faut mon avis, il faut que j'accomplisse toutes les actions secondaires, ensuite je pourrai faire ce que je veux. W. Uh, have you got... Uh... Okay. D'accord. Bon, on va lui dire euh, que euh, ses hormones n'y vont pas, et puis euh, voilà. Parce que euh, je trouve pas le médoc, alors que bon, il devrait être dans la trousse, on est d'accord Alors, euh, bon. Voilà, je sais. Il euh, y a des enfants, une famille. Euh... Pas grave, je suis sûr que c'est un type bien, bah. Oui. Euh, c'est quoi cool, ces problèmes J'aurais bien aimé choisir que je le dise, hein. ça aurait été sympa. Bon, est-ce que maintenant je peux trouver des trucs, euh, je sais pas moi, euh... attends, je vais retourner là-bas mais bon, ça, ça me tuerait hein, mais je, je trouve pas les médocs. Ils ont pas dit dans le bureau, mais d'accord. Après, s'ils sont pas dans le bureau, c'est pas ma faute. Hein. Je suis désolé. Ils sont dans les cartons là-bas. Je ne vais pas trop regarder là-bas. Euh, des... Oh j ai... J ai... Pendant l'instant, j'ai que je vais faire un QTE. J'ai pour ça... Ok, ok. Ok. Ça peut faire une arme, c'est bien. Euh... C'est mon Il de de temps Est-ce mieux que Mmh, D'accord, c'est pour ça qu'elle a la casquette. D'accord. D'accord, c'est bien. Bien d'avoir des infos. Attends. Il faut que je dégage cette porte pour qu'on aura les clés. Ok, mais dans... 2. Euh, Oui bah vas-y bien sûr Allons-y euh, Comment ça va mmh. Allez Euh. ben bah, non. <rire> non Non plus. Euh. euh Qu'est-ce que font tes parents Mais il faut qu'on que non, faut arrêter avec les parents parce que Mais c'est intéressant. Des oh c'est des fonctionnaires Oh putain de fonctionnaires <rire> Donc, en ce moment, il travaille plus avec les crèves. Pardon. Euh. Allez. Ok. Euh. J'espère que non. C'est compliqué. talk Bah oui! oui. Euh, j'ai vendu, mais garde-le pour toi, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Merde. Oh là là Elle s'est cassée euh, l'ongle ou pas Attends, on... euh, La trousse, la trousse, la trousse On n'a pas arrêté d'aller, la... <rire> je pense que je sais où elle est. et bah vas-y alors. Vas-y alors. Allez, allez boue, boue. Voilà. Allez, on va lui donner le pansement. Non, mais elle, le pansement. Okay, it still hurts. Et ben alors de lui. Yeah. Ils nous retrouveront. Je pense qu'ils nous feront. Ils nous retrouveront. Je vais pas lui dire. Il faut pas trop trouver tes parents. Eux. <rire> je vais pas dire, tes parents ne te cherchent pas, ils ne t'aiment pas. Mm -hmm. Alors, est-ce que. Euh, je vais lui mettre le pansement et ensuite on va lui parler. bah hop mais pourquoi il a pas mis bon ouais mais le pansement 3 et voilà Ici euh, si il y a une télé, tiens. On peut essayer de la faire fonctionner, c'est mal. Pour une télé La télécommande pour une télé Magnifique Oui mais... Keep là, voilà, Non, je le connais par cœur. C'est mon jingle. Ah du coup on peut les voir. Et donc du coup, on y va. C'est marrant ça, tu sais. Ah Les clés sont sur le zombie dans la rue. Bah eh génial. Bon, bah, on va parler à Clémentine alors. Euh, tout le monde avait l'air d'aller bien, ouais. Mmh. Mmh. Mmh. bon là je pourrais pas faire trop de montage parce que là je tourne à la suite euh, mais si je fais euh, les autres saisons euh, si je fais les autres saisons si vous me le demandez après, ce sera pas Walking Dead 2. Là, après, ce sera. Euh... Ouais, par contre, les clés sont dehors. Prends la canne et va tabasser des zombies dehors. Pire, ça peut être une idée. Alors, on va avoir des petits soucis. Euh... Alors, je commence à m'habituer, même si c'est un peu bizarre, hein, je vous avoue, parce que. Euh... Je suis en clavier assorti. C'est vrai que je, je branche un clavier QWERTY pour être tranquille à ce niveau-là. Euh, alors, le mec... Euh, oui Parce que j'ai l'air d'un bourré aussi, un peu comme ça. S, D. faut que j'aille voir le mec pour qu'on aille chercher des zombies dehors. Voilà, toi. Et on va chercher la noix. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas parlé. Bon, d'accord. Euh, Doug. Allez, on jette un coup d'œil. Alors, je pense que on va. Euh, non, faut d'abord qu'on lui parle. Euh, on devrait fouiller. Mais moi, je le sais! C'est mon frère! D'accord, c'était ça, d'accord. Nombre de télé. Quincaillerie. Euh, on ne peut pas sortir, s'il vous plaît. Hey man, you you sure. um, on n'avance pas. Je pense qu'on a tout vu, là. Mais en vrai, il n'y a rien de plus à voir. Et du coup, ça veut dire que les zombies soient même armés. Il y a certains zombies qui sont armés, du coup. Bon, bah, je pense qu'on va y aller. Il n'y a rien à faire. Alors, je vous avoue que je sais pas trop s'il faut faire. Alors, j'essaie de checker euh, ce que font les poteaux, mais ce que font les autres. Mais bon, d'ailleurs, euh, euh, si vous souhaitez aller voir le Let's Play euh, de la saison 2 de euh, Hugo c'est un poteau. Alors, je sais pas s'il a laissé sa chaîne. Hein. Écoutez, je lui mettrai sa chaîne parce que maintenant il fait de la, du cinéma. Bon, c'est pas Bon. Okay. Je lui ai donné une, une barre de chocolat. Euh, d'ailleurs, je donne une barre de chocolat à tout le monde, moi. Tu sais, tu sais même plus si, si je, dis, je dis ça pour euh, l'amitié. Moi, c'est chocolat à tout le monde, tu sais. Si je suis allergique, hein. Ouais. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Alors, attention. Et Clémentine me suit. Ouais. Le monde, s'il n'y avait pas quelque chose dans le tiroir. Mais mec, il y a une putain de télécommande. Elle marche. Mec, elle marche. Pourquoi est-ce que tu ne la prends pas te euh, tu ne sers plus à rien. maintenant. non, c'est fait, tu fais une grève. Ah non, Carly, je peux te parler. Bonjour Carly Carl Johnson. Alors, prêt à partir Oui. Euh ouais ouais ouais, maintenant. On va faire des trucs sans doute. Ah, c'est vrai qu'il fallait... Ah, je vais oublier ça. Ok. écoutez ah, A et E. Oui. Il y a un zombie. Mais non. nous voit elle ah, dit nous voit ou autre chose Là, on ne peut pas. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut niquer. Ouais, j'avoue, imagine que c'est toi. Allez. Faut faire du bruit avec la télécommande. pas du tout à quoi ça sert de enfin, faire cette division. <rire> enfin, quelqu'un d'intelligent. Effectivement, que le bruit attire. W pour aller au-dessus du mur. Euh, non, non, non, non, S, S, S. Mais putain, ça me saoule, ça. J'ai une télécommande. Fais gaffe. Ah, mais ils sont fous, clairement, moi. Ça, c'est... Euh... Voilà. Euh, ah. OK. Euh, w. Mais non Allez, ah Salut. <rire> C'est clair que là euh, Tu peux voir tout ce qui se passe Donc W Q, Q. Non merde A Dans ce cas-là, si t'as une idée, on va le prendre. <rire> faire du bruit. Faire du bruit. Faire du bruit avec la télécommande. S, S, S, S. Putain. Ah. On peut y aller D'accord. Allez, vas-y. Donc on peut aller. Qu'un problème. J'allais dire on peut parler comme ça tranquille. Ah, c'est le moment. Hein. Ah. Ah. Non. non, non, non, non <rire> Allez, deux. Deux. Tac. Euh, putain, oh. D. Ok. Alors... On peut se balader partout, c'est génial. Mais Cette fille, elle aime bien les guns, mais elle ne sert absolument à rien. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, pour les, infiltrer, hein, les objets, hein là -bas, on pourrait avoir quelque chose. Euh, non, c'est... D... W. Alors, l'oreiller. L'oreiller Qu que tu vas faire avec ça? Non, sans les outils, c'est clair que l'oreiller c'était le coup du siècle hein. écoute il m'avait proposé c'est pas ma faute T as un truc qui est marrant c'est que regarde ici on peut sans pis. Ils veulent juste entrer dans cette pièce. D'accord. Oui. Ah. Écoute, euh, je sais pas ce qu'il faut faire. En plus, je suis, je suis assez bloqué. Hein, Puis, je suis tenté pour me laisser faire avoir, mais bon, c'est quand même chaud. Donc, euh, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Voilà, c'était sympa, on a bien avancé, euh, mais bon, voilà, je pense qu'on va se laisser là, euh, moi aussi, il faut aussi que je vois la soluce, parce que, déjà, avec les médicaments, je trouve pas, et puis bon, euh, je trouve ça vraiment bizarre, hein. c'est très compliqué, alors bon, ok, Charlie on va se laisser là, salut, salut, ciao salut, salut.